nous sommes en période de Scorpion hein, jusqu'au 22, 22 16 heures précisément où le Soleil entrera alors en Sagittaire. Le Soleil en Scorpion, qu'est-ce qu'il peut vous apporter hein? Il gère euh, votre secteur du travail, du quotidien, de Hein, de tout ce que toutes les tâches que vous faites de manière un petit peu automatique, vous euh, voyez? Il y a un côté, euh, on se laisse un petit peu porter par, euh, euh, par ce qu'on sait faire, euh, par... Euh, euh, oui, il y a un côté un petit peu automatisme. Donc euh, ma foi, c'est pas forcément désagréable, hein, euh, je pense que vous n'avez pas à lutter contre ça, sauf si on vous dit, parce que c'est le secteur 6 qui est quand même un secteur un petit peu critique parfois, alors on risque de vous dire oh ben, euh, tu travailles pas assez, ou tu vas pas assez vite, ce qui, ce qui est totalement injuste, parce qu'en général vous êtes rapide, hein, les Gémeaux. Euh, donc bon, euh, je pense que simplement ben, montrer Hein, vous êtes comédien hein, de nature, donc montrez que vous en faites des tonnes, etc. comme ça vous n'encourrez aucune critique. Alors c'est aussi un secteur lié à la forme, à la santé, au bien-être. Euh, euh, il est important si vous avez euh, des examens de routine à faire, euh, que vous ne re les repoussiez pas. Hein. Je ne dis pas que vous allez être malade, simplement il bah, faut s'occuper de soi hein, de temps en temps, c'est ce que vous dit, euh, euh, le scorpion que euh, bon vous êtes parfois un petit peu négligent avec votre santé donc euh, faites euh, ce que vous avez à faire après le donc après le 22 le soleil sera en sagittaire il sera évidemment opposé à vous et mettra l'accent sur vos relations avec les autres sur les invitations sur euh, bah, tout ce qui est euh, vous savez, les colloques, les réunions professionnelles, voilà. C'est vraiment le rapport aux autres qui est mis en avant, et puis aussi le rapport à l'autre, c'est-à-dire au conjoint, si vous en avez un ou une. Et euh, bon, il faut essayer de ne pas être trop euh, sagittaire hein, dans votre rapport à l'autre, c'est-à-dire pas être trop nonchalant un petit peu, vous voyez, euh, euh, le Sagittaire, il a toujours un côté euh, tout est facile, rien n'est un problème, alors si l'autre vient vous dire ça c'est un problème, écoutez-le ou écoutez-la! En ce qui concerne vos affaires euh, professionnelles, on, en re, on y retourne hein, puisque c'est Mercure qui qui gère euh, toutes ces les rendez-vous, vous voyez, mais bon, plus le, le côté quotidien hein, de, de, du travail, pas du tout la carrière en général. Hein. Euh, donc Mercure est aussi en Scorpion comme le soleil et elle est rétrograde. Donc il est très possible que vous ayez demandé quelque chose, que vous attendiez peut-être qu'on vous parle d'une promotion, ou euh, euh, que vous ayez demandé des documents et que vous voyez le genre de document dont on a besoin, peut-être pour faire une carte d'identité, enfin j'en sais rien, des papiers, vous voyez, de ce genre, et que bah avec mercure rétrograde, ça n'arrive pas, ça prend son temps, ça n'est pas... Euh, euh, rien ne, ne circule librement et facilement quand mercure est, est rétrograde, et donc là franchement n'essayez pas d'accélérer les choses, ça servirait à rien! et surtout, ne vous engagez dans rien tant que Mercure est rétrograde. Hein? Euh, ne signez rien, n'acceptez pas, euh, si on vous envoie des colis, vous euh, voyez, vous regardez avant de les accepter, euh, euh, on sait jamais, pour être endommagé, vous voyez, soyez vigilant, hein? vigilant, gardez les votre esprit, euh, votre sens de l'observation, bien, euh, qui est toujours excellent, donc vous, vous vous en servez hein, à chaque fois que c'est nécessaire. Après le 20, ma foi, ça ira mieux parce que mercure ne sera plus rétrograde et très progressivement elle va se remettre sur le bon chemin, mais certains natifs du deuxième e décan hein, vont sentir le fait qu'elle qu se soit arrêtée, qu'elle stationne hein, un petit peu avant le 20, quelques jours avant le 20 elle va se remettre en route et à ce moment-là, bon, il faudra patienter encore un petit peu, mais euh, je veux dire, les informations, les papiers, euh, tout ça circulera beaucoup mieux. En ce qui concerne vos amours, vos affections, euh, tout ce qui fait appel à votre cœur, mais aussi votre amour-propre, hein, votre estime de soi, eh bien euh, Vénus va se trouver face à vous en Sagittaire euh, euh, quasiment euh, tout le mois hein, et euh, avec, bon, elle fera divers aspects, euh, un pas très positif et l'autre au contraire très positif, mais bon, elle met l'accent quand même beaucoup sur votre couple et euh, sur la façon dont euh, vous aimez. Hein, la façon dont vous exprimez vos sentiments. Alors vous êtes un rapide, hein, euh, vous le Gémeaux, quand vous vous mettez à, ai à aimer, euh, bon c'est euh, quasiment instantané, quelqu'un vous plaît et tout de suite il occupe votre tête, hein, parce que c'est plutôt cérébral hein, votre manière d'aimer. Euh, et puis vous pouvez vous tromper, hein, vous pouvez euh, accorder des qualités à quelqu'un qui ne mérite pas, hein? et c'est peut-être ce qui va se passer la semaine du 11, peut-être que quelqu'un va vous décevoir. Mais bon, comme vous êtes positif de nature, euh, vous passerez à autre chose très rapidement et c'est un peu votre spécialité, hein? on dit que vous êtes un cœur d'artichaut, mais bon... Euh, ça dépend de votre ascendant, hein. on peut pas vous définir avec une seule planète, c'est pas possible! Et on terminera sur vraiment un très bel aspect qui est la rencontre de Jupiter et de Vénus, qui a lieu en Sagittaire une fois tous les 12 ans, et euh, qui peut être symbole de rencontre, hein. mais c'est pour ceux de la toute fin du signe. Hein. Vous pouvez soit vous marier, faire une rencontre, entamer une vie commune, vivre un moment exaltant sur le plan affectif. Alors avec Jupiter, il y a quand même toujours une notion de l'égalité, donc je pense que soit vous pouvez vous marier, soit vous allez annoncer hein, que vous allez vous marier, c'est dans le domaine du possible, je dis pas que c'est ce qui va se passer, hein, mais c'est du domaine du possible. On va terminer avec Mars, votre planète d'action, action réaction hein, avec Mars, et elle est bien placée hein, jusqu'au 19, elle est en balance, donc un, un signe qui vous donne l'envie d'entreprendre, d'être créatif, d'innover, de euh, voyez, d'être de, de, vraiment à l'initiative. Alors ne soyez pas non plus trop à l'initiative, hein, parce que vous vous laissez emporter hein, quand même par les, par les ambiances. Alors vous serez dans une ambiance, surtout au boulot hein, très certainement, ou alors dans vos activités habituelles, vous serez dans une ambiance où vous sentirez que vous avez la forme, etc. donc vous en ferez plus que d'habitude, hein, mais en même temps, euh, comme vous aurez des compliments, comme on appréciera ce que vous faites, euh, eh bien euh, bah, ça vous emballera et puis euh, vous en ferez encore plus euh, au risque de vous disperser, de vous fatiguer, hein, euh, parce que bon, euh, on peut pas non plus dépasser ses limites, euh, tout le monde en a, euh, et euh, vous aussi vous en avez. Euh bien que le Gémeaux se sente toujours, euh, comment dire, capable de tout. Hein? C'est vrai que vous avez plusieurs casquettes, hein? euh, souvent, vous êtes doué pour plein de choses, mais bon, il faut savoir euh, concentrer quand même vos énergies, euh, si vous voulez. Euh, être efficace, hein? il y a une question d'efficacité. Mais je pense que ce mois-ci vous serez euh, avec, en tout cas jusqu'au 19, avec Mars en Balance, il y aura vraiment euh, de l'efficacité, même de la réussite dans ce que vous entreprendrez. Hein? Même si c'est des petites choses, c'est pas grave, ça flattera votre ego et vous vous sentirez bien euh, euh, à votre place. Hein? Après le 19, Mars sera en, en Scorpion, donc dans, dans votre secteur euh, du travail et de la santé. Alors c'est possible que vous attrapiez froid, hein? vous êtes sensible des, des bronches, de tout le système respiratoire, euh, hein, les Gémeaux, donc euh, couvrez-vous, évitez les gens malades, faites quelque chose de positif pour vous, pour que vous n'ayez pas euh, justement à euh, vous soigner, que vous n'ayez pas de la fièvre, que vous ne soyez pas, vous euh, voyez, avec un virus de saison, hein, c'est novembre malgré tout, donc on peut, euh, je pense pas que la grippe soit encore là, mais en euh, bah fait si vous avez passé un certain âge, faites-vous vacciner, enfin vous voyez, prenez des précautions, voilà! Avec euh, ce mars en scorpion, il faut prendre des précautions parce qu'il peut être excessif,